Ok salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion On, On est, est là pour là, faire des fusions Fusion. ouais, ils ont suivi Une vidéo avec quatre abonnés qu'on a sélectionné sur Instagram. Donc, les gars, si vous voulez participer à ce genre de vidéo, faut s'abonner, c'est simple. Donc, là, il y a 400 euros de compléments alimentaires en jeu. Il y aura un seul gagnant seulement. Le but du jeu, il est simple du mousse. En gros, c'est super simple. Vous avez déjà vu sûrement dans d'autres euh, des émissions télé et tout. Vous allez mettre votre main pas sur le carton, c'est trop difficile. Sur le baril <rires> Enfin, le dernier qui enlèvera sa main, il aura et gagné. Et repartira avec. Mais ça va, on va pas attendre pendant 10 heures. Il y aura des défis au fur et à mesure et il y en a, ils vont lâcher avant. Ça, ah, ça mais durera pas 10 heures, mais, euh, mais il y aura des surprises. Vous êtes vous avez compris, le dernier qui enlève sa main remporte les 400 euros de complément alimentaire de chez QNT, les gars. Euh, vous n'êtes pas dans la vidéo, donc si vous voulez en profiter, vous, c'est moins 20% avec le code Fitness Fusion. Et puis, euh, bon, ça va, on, vous avez le temps. Ah, bah aussi, la réaction, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Euh, on est là. Parce que là, ça peut durer très longtemps. Ah. Euh, qui pense gagner là Juste. Qui est le plus déter à ne pas enlever sa main là Moi je suis bien déter, je sais aussi. Il a fait le cracheur, il est dangereux. Hein oh, attention là. <rire> hein. Donc les gens, on, on est susceptibles de dormir ici aujourd'hui. On va euh... faire ma séance, mon attendant, va faire les barils. Ouais, ah, bah ouais, nous on va les laisser. Hein. Vous pouvez poser votre main sur le baril. Et il ne faut plus l'enlever du tout. Hein. Et maintenant Si vous l'enlevez, c'est terminé. Il y a une caméra qui atteste du fait que vous l'enlevez. 3, 2, 1, le jeu est commencé. On vous laisse les gars, nous on va aller s'entraîner. <rire> on est parti. Allez, se bien Une ambiance bien hétéro Bien collé serré, bien hétéro mais le cas c'est qu'on se faire vous on s'est mis à côté en plus on a avec celle-là, on, on, on peut faire ce qu'on veut avec celle-là. Les gars, est-ce qu'on peut poser les deux et changer Non, une, seule Ce qu'ils savent pas, ce que vous savez pas, c'est que je me suis entraîné à ce jeu pendant deux semaines. J'ai donné une saison, il les Bon les gars, il y a une technique, Allez, nous, nous ouvre les colis, on jette pas la fenêtre, on se la fenêtre, on jette, on se casse. Les phalanges sont renforcées Oula oh, J'ai failli... Oh putain, oh putain. Et on va <rire> regarder... J'ai regardé... qu'il regardé l'éliminé, là Non, j'ai décollé... Je, peux euh, en fait, ouais, je vais... ouais, ouais... Et en j'ai... Ouais, ouais... Non mais elle colle tellement, tellement là, qu'on peut pas les enlever On va devoir aller saver les mains, fait. Là, ça tourne Ouais, ça tourne, Coucou les abonnés Dédicace à Orphée, tous mes gym, bro Mathieu, mon tireur, je sais sais pas que je tourne Dédicace à personne, faut être là On est tous natifs, Sauf lui Merde, sinon en vrai, il y en a un qui gagnent, on partage, on va s'entraîner plus vite, tu vois. Ouais, sinon, on nique la vidéo. Je sens pas le c'est honnête. Mais... Ouais, Je pensé en plus, j'ai soif. Coucou Pimous, on a soif. Putain, ma taille elle est là. putain. Pimous, nati ou pas Non, Pimous, c'est Pimousse il est pas nati, les gars, on l'a vu en vrai. La voiture elle avait des fioles qui faisaient du bruit, elles sont trop chaud. Ouais, non, parce moi j'ai regardé, j'ai posé un carton dans leur voiture, il y avait plus de fioles que. Peu d'habitants dans cette ville. <rire> mais en fait, ils peuvent pas avoir à part nous faire chier, à faire des guides, et je sais pas quoi, ils peuvent faire un peu plat, faire des squats, euh, faire des. Je sais pas si tu peux nous dire pour qu'on lâche. C'est la salle qui ferme avant moi. Moi je dors ici, frère, et la tête de ma mère, je suis capable de dormir ici, Vous posez un jour de et demain, c'est bon ou pas ouais. que c'était la On a soif Ils sont bas. J'ai chaud et j'ai soif. Euh, tu peux prendre. arrêter Ah mais suite ouais. <rire> ouais, mais je. Et je ne l'enlève pas tant que je ne suis pas congestionné. Quoi hein. <rire> Je ne l'enlève pas tant que je ne suis pas congestionné <rire> qu'il a dit. C'est sa surprise les yeux. Voilà. Il y en a des situations dans la vie où c'est chiant de faire 1m95, mais là, putain celle-là. Et ils n'ont pas dit qu'on n'avait pas le droit de regarder une vidéo hein. j'avoue, mais non, petit truc. Tirel oui. oui. Oui, naturel. Oui, naturelle. Bien si on reste comme ça des heures, à la fin ça va être un concours de SNEM, on va devoir tous baisser notre montagne. Mais comment il y a pas pour nous faire le champ Pimous et Chicho dans le concours de SNEM. Non mais ils nous ont préparé des trucs, c'est pas possible. Attends, c'est la FF, ils sont organisés quand même, c'est pas comme ça, on n'a pas failli rentrer. Il faut se faire caler à l'entrée. C'est pas comme si, même s'il n'a pas failli être dans le garage de Pimous. Ouais. Ça m'en les plus non plus. a le jour où je vois une figure chez la FF, je leur donne 500 balles. Pas au voilà, fil <rire> du c'est ça, De toute façon, c'est ça, c'est moi. C'est perdu, sur balles là, je pense. C'est pas rien. <rire> Alors, les gars, a gagné une glacière, sponsorisée par QNT, là. donc je euh, pas la bah, glacière ouais, à batterie. Bon, parlons un peu de concours de bêtises. Taille de bras, les tours de bras. de 42. Enfin, bah, c'est vrai. vraiment Moi, j'ai vrai. jamais vu ça fait des années que j'ai pas mesuré. 41-42. Ah bon Moi, je n'ai pas mesuré depuis, je crois, le même temps. Enfin, je mesure pas, je ne mesure pas, mais Bon, les gars. C'est un plaisir on vous faire ma séance. <rires> est ah, je, je, je, je suis mec qui attend le moins possible. Mais, mais, mais, mais, mais non, j'ai cru que oh, tu m'as dit qu'il sa main pour lui serrer ouais. la bonne main. Je pas décollé sa main. Parce qu'elle a le gros coup. C'est ça j'ai l'air Je me suis fait baiser à faire ça. Putain, je voulais grain ceux qui avaient la main. La main gauche aussi, du coup, pour les deux. Qu'est-ce que vous faites avec ça Ça se passe Ouais, c'est super. Merci, la FF. Il n'a pas été lâché. Non, non, non il... Il... il tient. Hein. Il oh. est -il oh. Non, mais en même temps le baril est tellement collant, frère. Ouais, a... <rire> je veux plus. Je veux plus. plus, rien. plus Genre. Je peux plus. Non, ah, ça a pas de chance. Si on repousse. Non. C'est nous. À ce moment, on vient et on vient. Vous avez des voix de pathologie aux quoi. Moi, je dors pas ici. On les laisse, on part. Moi, je dors ici. Il a bien qui va nous donner fatigue. On ne pu avoir à ici. Sans mal, je peux pas Bon, on va compliquer un peu le jeu. Sinon, on n'aura pas de perdant. Ah, c'est le moment où il va y en Première épreuve. Il y en a un qui va sortir là. On a ramené des disques de 5 kilos et des beaux disques. Hein. Ce que je vous rappelle, les gars, USA Jim Baral, 14 rue Saint-Georges. Saint-Georges. Zal de Baral. N'hésitez pas à gars. Hein. Donc, des repos de 5 kg à tenir ici. Si ça descend en dessous de la tête, c'est fini. Faut pas hésiter. Faut pas Le bas du disque, ne pas Non, mais de toute <rire> façon, là, on sera là pour surveiller. Bon, les gars, à la suite de ça, il y a qui va sortir, c'est sûr et certain. Ouais. On met le Maintenant, go, on triche pas monsieur, et c'est parti Et bon courant, là, quoi. vous tenez, les, bah les, ouais, aussi le euh... le... Ouais, les gars, vous tenez comment ça Ah oui, vous avez ah, des enfants, allez maintenant, vous le tenez comme ouais, lui Non, non, vous le tenez comme lui là-bas Bah ah, ouais, mais là c'est ce possible, il ouais. dans les mains, il bah, faut Non, c'est possible, c'est bon, c'est les gars, il faut sortir On avait dit qu'on allait avant, avantage Alexis parce qu'il a pris tous les abonnés dans sa voiture. Ça va, c'est facile ou quoi On a bien vu, on s'est mis bien en bref. Moi je vois Chargne, il est concentré, gros, il joue sa vie et il souffre! Euh, ça commence à être dur pour moi. <rire> on va essayer de motiver un petit peu, les gars! 400 euros pour le moment inter, regardez! Les pancakes! On va les mettre là! Tout ce que tu veux! Et il a mal! <rire> J'ai pris le bras je j'arrive pas à faire passer moi, parce que je vais revenir à ta séance! Eh, <rire> hey, tente ton bras, qu'est-ce <rire> que <rire> C'est un peu parce que c'est trop simple. Petite question bonus. Celui qui répond bien, on a le droit de le délester pendant une minute. Non, on le déleste de rien du tout. Non, mais Un seul sur les quatre. Un avantage. Un avantage. Pourquoi tu veux tricher On fait une question. C'est un avantage. On fait une question, on fait une question. lui Peut-être que c'est Soren qui va trouver ou Charles, tu vois. Il en chie, gros. Donc, les gars, le premier qui répond à ah la ouais. question suivante, il pourra baisser le poids pendant une minute. Ok. Pimous, une bonne question. C'est quoi ma vidéo préférée sur Finest Fusion que j'ai perdue au oh, moins vraiment ah un... Un... Mario et un non. De non, non. Non, de... non, non, donne pas, pas la dispo, on change de question. Avec le coach. Non, non, non. ne pas. Pas. le hein. coach. le pas, pas, pas. Pas. Tu trouveras pas. Tu trouveras pas. Ça fait des bruits. Il va lâcher, il va lâcher. Oh, souris, il va lâcher. chier. Ok, il okay, y a combien de grammes de protéines dans un scoop 22. De, de, de, de la. Mais de, de, de la Mais 22, 22. 20. 21, 21. 24. C'est deux scoops aussi, je crois, non ouais, yes. Allez, Allez, bon, Yes non, malheureusement. Ouais, malheureusement. Joué, enfin, joué. Fait, on a euh, Sorene qui a abandonné parce que l'épaule a lâché. Moi je suis en mongol. Il a fait il a, il a fait les épaules hier, c'est peut-être dû à ça. Non, je crois pas. sais pas. Et euh, Soren, il voulait s'entraîner. Et... Tu voulais t'entraîner, c'est pour ah ça lâché. Non, moi j'ai lâché parce que je suis con. Ouais. <rire> ah, c'est juste ça. J'ai voulu rattraper le pot <rire> comme ça avec mon autre main. On va les laisser. Parce que là, ils sont en pour un moment. Et ensuite, on ah, revient ah, pour une ah, deuxième épreuve. Non non, bah, non, non, non, non, non Non, non, non, c'est la pute. C'est l'escroc, lui. Je C'est avec ces escrocs, Je suis choqué. Alors, elles font bien les machines Excellent. J'arrive. Putain. T'as pas un training de l'espace. T'as fait du basket combien de temps C'était légèrement, moi, il deux ans. Bah, c'est déjà bien. Hein. Ouais, mais j'ai raté à cause de tout de genou toujours. Ouais, ouais. Faire les jambes à bloc, même si tu qui du basket. Et c'est pour ça que j'ai commencé seulement à faire les jambes. Dommage. Même. Ça fait seulement deux mois qu'il fait les jambes Ouais. Mmh. Et en, que... donc là, il va en avoir besoin, les gars. Position squat <rire> <rire> ah, bah, bah, bah, ah, C'est pour la transition que tu me l'as donné, c'est gentil. Allez, squat et c'est 90 de Ah ouais Ça marche beaucoup. Comme ça. Pendant combien de temps bah là c'est lancé, on, on va voir. voir. Non, non, non, je veux pas qu'il y en ait un qui sorte maintenant, je veux juste faire mal. Ah, 90 ouais. degrés pendant 5 minutes les gars. sont caca. Le chrono caca. <rire> tu chies pas. Euh, un tu un chies jour jour. pas ce... Non, c'est pas un caca. Tu tu sais pas sais pas, ça. Ça. Tu je sais pas sur tes Et quatre <rire> tes jambes. C'est trop gros. Bon. Je t'en prie, t'as l'étoilette. Ah, c'est trop. Là t'es bien. J'ai perdu. J'ai perdu, l'a dit. Combien de temps 3 minutes. Ah, ouais, j'ai eu trop mal. T'en au dessus. 2 minutes non, il va pas tenir, je te le dis, je ne tiendra pas gros. Hein. Okay, ouais, ouais, euh, le... le... ok, il est blessé, c'est mort. Oh, il est blessé, on va prendre de risques les gars. On va passer à l'épreuve suivante directement sur une jambe. Ouais. <rire> <'est> ça va aller Si je peux Une jambe. Impeccable. Si le TAM Et touche le sol, c'est fini. Le gros de... lève, ce parton, lève, lève, lève. se tenir sur le baril, donc ça va être lève, lève, lève, mais trop, mais Ça va être easy. Là, on les laisse un peu comme ça. On les laisse un petit peu comme ça. Histoire que la douleur dure quand même. pas Trop chier, <rire> on discute, mais tant es es <rire> hein. est, on reste. Tu lui fais la place. Qu'est-ce qui dérange Il veut juste voir ton cul, je te le dis. Non, non, je... <rire> ouais, <je vais rire> le ils ont fait 30 minutes de route pour venir scotcher un baril alors qu'ils sont dans une salle, elle est le magnifique. On va expliquer Ouais, ils ont peut-être envie peu de reposé, donc il euh, donc faut faire la vite. Maintenant. Faut, faut, faut les, les tuer. On peut reposer les de bien de faire du gainage pas Ouais, c'est pas Ouais, il m'a dit ouais. Vous allez faire glisser votre main dans du baril pour vous mettre à terre. Comme ouais, comme ça. Faut, faut pas être la main, on peut poser les pieds. Si je n'ai pas la petite c'est pas grave, on peut pas pas reposer les pieds. Non, on peut reposer nos deux pieds. Et ensuite, c'est juste une image sur la barre. On oh, peut reposer les ouais, pieds. On a fini les pieds. Les oh, gars, ouais, c'est simple, c'est juste ça. Ah oui, c'est une image superman. Allez, allez, on va juste sur une image, je vais y apprécier. 3, 2, 1. 0. On voit bien les six. Ça va durer 30 secondes, s'il te Il y en a un, gros, il a le cul en bus. C'est moi ah, allez si, il y a une de difficulté hein. hein, te... là, là, Et... là Je plus de ah, pousser 500 kilos Tu fais plus de 100 kilos Là t'es bien parti, là Allez si je te le dis, Charles, il est chez lui Lève ta main, il est aussi coiffé Allez Non, Allez Tu m'a dit qu'il était et tout, ça me fait plaisir. Moi, ouais, c'est pas grave. Il oui. de vois, est bon. Même si par respect pour de me dire si, Ouais, c'est Et lui, on l'a dit, les vidéos avec les abonnés, c'est terminé. Maintenant, on prend en dessous d'un mètre 70. Ouais. Parce que là, on ressemble à rien, je te le dis. On ressemble à rien. C'est pas grave. Donc, le grand gagnant, Charles. Ouais, félicitations. Je est bien battu, hein, franchement. Euh... Et t'es solide sur les épreuves, Charles Ouais, ouais. sur toutes les épreuves, ouais, j'ai arrêté les épreuves. Ouais. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Et si t'es très fair play aussi, tu l'as... Ouais. ouais, le gainage, il m'a fait la vérité. Le gainage à 100 kilos, <rire> il m'a loin. Beau bon, Charles, on va te passer les, les colis. Hein. Ah. Celui-là, il est trop lourd. Si tu veux bien déballer, là faut que tu ah travailles tra tra un petit peu pour nous. Ouais, faut, voilà. Du match de, pas de promo, tu dis c'est super bon. <rire> oh, le <rire> paquet <rapide rire> est beau. <rire> QNT c'est délicieux. Ah, QNT, un bon cœur de ces deux-là. Si vous voulez devenir costaud comme eux, il faut manger du QNT. Ah non, c'est bon. mangez T'avais besoin de compléments là Ouais, j'avais besoin de compléments, je prends que créatine. Donc il faut surtout des trucs pour mes articulations parce que je commence à enquiller sur mes articulations. Normalement, t'as pris du collagène. QNT ils font du collagène depuis peu les gars. Ils sont associés avec. N'hésitez pas à voir, ils font des super produits. Bon je pense que t'es tranquille là pendant un ah an mais vraiment. Un ah an ouais. euh, En prod, on t'a pris assez ou pas non, en plein ah. En prod, je pense que tu devras refaire le plein mais au niveau de les tout, les le rèf, tout le reste c'est tranquille. En fait, trois gros pots de protéines. Mais après t'as des trucs là, ça c'est de la protéine. T'as aussi les barres QNT, c'est de la protéine, donc être tranquille. Ça être, ça marche. Bon, merci beaucoup. Bon bah, merci beaucoup. Ouais, merci merci à vous de vous, de vous être déplacés merci. les gars. Nous ça nous fait plaisir, hein, parce qu'on on, on aime, aime bien merci. faire ce genre de vidéos avec les abonnés et ils se sont déplacés pour nous et tout, ça, ça défonce. Euh, maintenant une grosse séance. Ouais. Yes. Dites-nous ah, ouais. en commentaire quelle marque de protéines vous consommez les gars. Ouais. Parce que nous on est à fond dans QNT Mais on, on vise un peu plus grand Donc c'est peut-être la dernière fois que vous verrez QNT en vidéo ouais. Oubliez pas aussi de rejoindre le Discord qui a ouvert On est de plus en plus nombreux les gars Tous les liens ils sont en description de toute façon C'était Fitness Fusion de la FF de la voilà. sont pas chauds aussi Ils sont C'était Fitness Fusion de la FF voilà, vous étiez en présence de Pimous, Soren, Alexis, Charles, Marvin, Eddie Joe, force et, et fun. fun Yes, yes. merci les gars